Good morning. Allayyid en les Yisra, aujourd'hui, Leoling Shmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani, ainsi que Lirfou Ataraf Baruch Shmuel Ben Lea, et Lea Batilécheva Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Mishnah a contacter la communauté éternelle, nous étudions la serretra Giga Perik Bet, Mishnah Vav et Mishnah Zayn, parce qu'en fait, dans le cours précédent, que j'ai fait monter sur le site, je me suis trompé, j'ai fait monter deux fois le cours Bet He, j'avais pas vu j'avais même pas enregistré le bet -Bav, donc du coup au lieu de faire deux cours distincts et après vous dire de lire le d'écouter le premier d'écouter le deuxième on fait tout d'un coup HaShem, c'est le même principe qui va être véhiculé dans les deux dans les, dans les deux Mishayot, donc ici déjà on fait tout d'un coup et la micha on lit la première quand même déjà atovel le chulin veur le chulin asur le maaser taval le maaser regardez on parle de maalot il y a des degrés de Touma et de Tahara, c'est-à-dire des degrés plutôt de choses qui sont plus Kadosh, qui requièrent plus de gloucha. C'est le principe qu'il va y avoir. Regardez comment ça se passe. A Tovel les urzak le les Asur les mains Taval les mains à serre, les mains à serre, assurent les traumas. Taval les traumas, Urzac les traumas, assurent la Kodesh. Taval la Kodesh, asur la Khatat. Taval le ramours, Moutar la Taval le urzak ke'ilu, Kéilou, l'eau, Taval. On a ici, on va parler de. On commence maintenant dans. Déjà, on a commencé que la Mishnah précédente, mais là, plus. Cette euh, fois-ci, dans, dans cette Mishnah, à parler des ma'alot, des degrés de Touma, des de, de gdusha, plus précisément. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des lois, bien sûr, de, de lois, des lois d'impureté, plusieurs situations qu'on va découvrir dans la prochaine Mishnah Maintenant, il y a. Selon. Ce que tu vas venir consommer, le degré de gdoucha, de choses que tu vas venir consommer, on va requérir plus de précautions pour ne pas rendre impure la chose. Par exemple, il y en a qui vont manger des roulines, de la nourriture profane, ce qu'on mange tous les jours chez nous, en veillant à ce que ça reste pur. Il y en a qui vont manger du maaser c'est encore plus kadosh, Masser il faut l'amener au chalet, mais le manger avec, dans la pureté. Il y a un degré supplémentaire, c'est la trauma qui est mangée par les koanim, c'est encore plus la il y A à chaque fois, ça requiert des à la fois encore plus complexes, des précautions plus complexes. Celui qui va se mettre à les manger que c'est devenu impur, il va transgresser un interdit plus grave. Au-dessus, il y a la g'doucha, il y a le qui qui appartient à ce qu'on va manger du Betamigdash. Ça peut être les koanim quand ils mangent les Chataot Shlamim, et les Chataot le, au Betamigdash. Ça peut être même n'importe quel Israël qui va manger des Shlamim. Dans tout Yerushalayim, il a le droit de manger, il devra veiller à la pureté. Et il y a un niveau au-dessus de ça, c'est la para -tratate. on touchera un mot après, pour la para d'accord On touchera un mot plus précis après, après avoir expliqué d'abord le, le principe de la Mishnah. La Mishnah, la, la Mishnah Vav, et la Mishnah, zain qu'on va découvrir, le principe est très simple, c'est le même. C'est que, étant donné que les lois, on va prendre, on va comparer par exemple la Turma, et le Masercheni et les chulin. on va prendre les trois premiers niveaux. Proline, c'est ce qui est profane, ce qu'on mange tous. On a soin, mais aime pour manger dans la pureté. Et la truma, c'est ce qu'on donne C'est trois niveaux. Et bien en fait, la Michel va me dire, tu sais, quand tu vas, alors là on va parler, quand tu vas te purifier pour pouvoir manger une chose, un, un certain niveau, si tu as peu eu d'intention explicite de te purifier, même pour la chose qui est de niveau plus haut, eh ben, ta purification n'est pas validée pour la chose qui est plus haute, et tu vas devoir te retrouver au migvé, encore une fois. C'est une mahala, comme ça, les gens ils vont faire encore plus attention à l'impureté dans ces choses qui sont encore plus kadosh. Ça s'appelle une mahala, ça a un degré, il faut, il faut le faire pour.. Comme ça, ça nous rappelle que, attention, et hey, si, si j Le principe, il y a, il a, il a, il a quand même un, une, une certaine logique, c'est que. Si j'ai veillé à ne pas transgresser un hein, isour relativement léger, ça ne veut pas dire que ma précaution que j'ai eue, elle était aussi valide, elle était, elle était avec tellement de covet de roche et de responsabilité et d'attention de, de, de, pour les choses qui étaient encore plus autres. Parce que si tu vas, si tu vas, si tu vas te mettre à manger quelque chose qui est encore plus cadoche alors logiquement, tu vas, tu vas faire encore plus attention à ton impureté. C'est possible que par mégarde, tu vas faire. Tu vas être un pur soin, de vas te faire votre attention, mais que si tu es en situation où tu manges avec un niveau de doucha encore plus haut, tu aurais fait encore, encore plus attention à ce petit détail. Donc, du coup, Khachamim ont décrété ces ma'alot, ces degrés de gdoucha. Et en fait, le principe de la machine, il est très simple. Il est que si tu es parmi les gveh pour tout purifier par un certain niveau, tous les niveaux d'en dessous, tu pourras les consommer, mais les niveaux du dessus, tu ne pourras plus les consommer. Par exemple, à toi, ben les khoulines, le urzak, les khoulines, tu es parti pour manger des khoulines, de la nourriture profane. De manière à ce que Ourzak le Khoulin, le il est devenu ainsi, il, est, euh, il, est, il a pris un niveau de doucha de Khoulin. Ourzak, cest à dire qu'il a il est, il est, je, je sais pas le mot en français, quoi. il s'est fixé que maintenant, il, est, il va manger les Khoulins avec pureté. Ce qu'il a fait, ça marche pour le Khoulin, mais ça ne marche pas pour le Maaser Cheni. Maaser, c'est Maaser Cheni. Et idem, tu avais les Maaser Cheni, il faut que les Maaser. Il s'est trempé pour le Masar et comme ça, il s'est fixé que maintenant il a le droit de manger le Masar Il peut manger le Masar et les Cholines aussi, bien évidemment. Mais il ne pourra pas encore manger le trauma si c'est un Kohen. Assure les trauma. Et idem, Taval les traumas si c'est purifié maintenant pour manger la trauma, eh bien, Beourzak le trauma. Et il est devenu ainsi pur, il s'est fixé la, la, le niveau de pureté pour manger la trauma. Eh bien, Dain, pour le moment, assure la Kodesh. Il va pas de manger le, le Kodesh. Parce que le Kodesh, qui est une nourriture qui va recevoir du Betamikdash, elle est encore plus. Euh, plus strict, et, et du coup, ça suffit pas de... ça suffit pas pour, pour le, le niveau de, de pureté qu'il avait. la tourma, et excusez-moi, Tava la tourma, Veurzak la tourma, assure la Kodesh. Ensuite, Tava la Kodesh, maintenant, il a fait apparemment le plus haut, vous allez me dire, et il s'est purifié comme ça, il va manger maintenant les korbanotes du bétamigdash. Veurzak Kodesh, il est devenu apte à manger le Kodesh, et tout ce qu'il y a en dessous aussi. Mais pas au-dessus pour le khatat. Khatat, c'est quoi? Khatat, c'est pas la Korban Khatat. C'est pas ça, on parle de la Paradouma qui s'appelle Parad Khatat, la parsha de Jod, parsha Rukat, pour les Israéliens. Que, que quoi? que quoi, Alors on va expliquer pourquoi il y a des lois tellement strictes. Maintenant, la Mishnah conclut en fait, Taval la Khamur Motar la Khal. Sache que chaque fois que tu, tu te trompes avec intention de te purifier pour le niveau haut, ça marche pour tout ce qui est en dessous. Et si Taval le Lourzak, il ou le Taval, si par contre il est parti se tremper, sans avoir réfléchi pourquoi il se trempe. Ouais, on va dire, il, a même, euh, il y avait un, une belle, euh, un, un fleuve, une belle source, il s'est trompé dedans parce qu'il voulait se rafraîchir. sans avoir réfléchi. Ou bien il est parti, il, vous savez qu'il avait peut-être une impureté, il s'est purifié, mais sans avoir réfléchi, je vais me purifier pour tel ou tel ou tel niveau. Et bien dans ce cas-là, le c'est comme si il ne s'est pas trompé, à l'exception du crouline. les Du premier niveau de, la, de ce qui est profane, là-bas, il n'y a pas besoin d'intention pour, pour pouvoir manger le Krulin. Mais par contre, pour manger tout le, tout le reste des choses, si tu n'as pas eu d'intention, c'est au même titre. Il n'y a pas de différence entre avoir une intention pour un niveau 2 ou ne pas du tout avoir d'intention du tout. Ça ne marchera pas pour le niveau 3. D'accord C'est possible principe de la Mishnah. Maintenant, on explique un petit peu même c'est quoi l'histoire du Khatat, euh, la parat Khatat. En fait, la paraduma, c'est quelque chose de très très original. C'est une sorte de korban, mais ce n'est pas un korban, parce qu'on ne le fait pas dans l'Ubet Amigdash, mais il y a plein de halakhot, Semblable à aux aux la relative au korbanot. Il faut asperger le sang en direction du Rosh il faut faire la shrita avec un kohen, mais on doit tout faire à l'extérieur du Rosh D'accord Il faut sortir, mikhous la pour aller le faire, et on fait le, tout le rituel de la paradoma, comment le faire, à la shrita, comment la brûler, comment se ramasser, descendre et tout ça. C'est tout un rituel entier. Maintenant, il y a quelque chose de très original que la Torah l'a dit. Puisque cette fois euh, que elle a été, elle a validé la voda qu'on va faire avec un homme qui n'est pas complètement pur. Plus précisément, la Torah la Torah dit Asaf Ishtaho", un homme pur devra rassembler. On déduit ça par déduction. Laissez tomber, comme dans les détails. Mais bon, ben, on déduit par déduction qu'en fait qu'on parle, que, qu parle de quelqu'un qui s'est purifié mais qui n'a pas qui a pas encore fini sa pureté. Parce que vous savez que pour plusieurs niveaux de des malotes en l'occurrence le on finit la pureté, parfois, quelqu'un qui a eu un épanchement, qui a eu un rapport avec sa, sa femme, ou n'importe, il est maintenant, il a un balkiri, il va se tremper au Mingve, il s'est purifié. Il est pur, mais pas pour tout. Si c'est un coin, il n'aurait pas le droit de manger encore la trauma. Jusqu'à quand Bah, je m'achète il faut la tombée de la nuit. Il y a, dans certaines situations, il faut attendre d'apporter demain un des un corbanotes pour pouvoir finir la pureté, pour manger le cochime. Il y a plusieurs niveaux comme ça. Maintenant, spécialement, par rapport à la paradhuma, la Voda de la Paranoma, bien qu'elle soit particulièrement stricte, et eh bien la Torah, elle, elle a donné une super permission, c'est de la faire avec une personne qui n'est pas complètement pure, qui, essaie, qui est cette tremper au mais qui n'a pas encore eu le, le coucher du soleil, qui va le finir de, de le purifier. Du coup, à cause de cette halakha, alors là c'est très original ce qui se passe dans l'Agmara, c'est qu'à cause de cette halakha, les tzdokim, les saducéens qui souffraient, les souffraient énormément de ces gens à l'époque, il y avait toute une masse, c'était compliqué, quoi, il fallait sans arrêt faire euh, les confronter, les, les contourner. Et du coup, eux, les Zdokim, ils n'étaient pas d'accord avec Satalakha, ils disaient, quoi, la Paradoma, c'est tellement cadeau, je vas prendre quelqu'un d'impur pour le faire. Donc tous ont fait quelque chose d'original. Ils ont instauré, d'une part, on va faire exprès d'impurifier la personne qui va s'occuper de, de la Paradoma, de, de ramasser les cendres. On va l'impurifier, pour qu'il se trempe au migme, pour qu'il ait une pureté pas parfaite. Mais d'un autre côté, puisqu'on a fait cette permission dans la paradoma et que la paradoma est très stricte, alors de l'autre côté, pour contrebalancer ça, on a fait des chumrottes terribles dans la paradoma. Et toute ma séchette para, qui parle de la paradoma en l'occurrence, elle traite de toutes ces mesures très strictes que Ramy ont fait par rapport à la Paraduma. D'accord Fin de la première Mishnah Vav. Maintenant, on fait de la Mishnah Zain, ça va aller très vite parce que c'est plus ou moins le même principe. Cette fois-ci, on va découvrir un autre principe, c'est le Midras c'est la la L'alakha initiale dans la Torah, ça parle d'un zav, c'est une sorte d'impureté, c'est pas un épanchement, c'est plus compliqué, c'est une maladie en fait, une maladie de quelque chose qui s'écoule constamment de, de là-bas, et pendant trois jours pour un homme, ou bien une zava pour une femme, ou bien une nida, c'est les mêmes alakhot. Euh, alors, le, le, le, si, elle se, le, ça, si ces personnes-là, zav, zava, nida, s'assoient, sur une chaise ou sur un fauteuil, un matelas, ils vont le rendre impur avec une impureté très grave. D'accord On ne va pas entendre les détails de ça va faire trop long sinon. Mais cette impureté-là, on l'appelle Midras Azav. Midras Azav en rapport avec aussi la chaussure du Zav qui a aussi là, mais qui véhicule la même impureté. Partout où le Zav se fixe pour rester dessus, ça prend une impureté plus grave que si c'était des choses qui touchaient, même que ses vêtements. même. Ça devient une impureté beaucoup plus grave. Qu'au point où. Si la, la nidale va se lever, elle va laisser ce, le fauteuil, ben, ben, je vais partir toucher le fauteuil, je vais devenir impur, alors que pour rendre impur un, un homme, il faut, il, faut, il faut avoir un niveau d'impureté très grave. Ouais, on peut facilement rendre impur des, des, des aliments, mais pour rendre impur un, un homme, il fallait un niveau de avatouma. Et bien le azahav, il a le même statut. D'accord On ne va pas rentrer plus dans les détails. Le but de notre Misha, c'est de nous expliquer que, quand tu vas. Que un vêtement, on va, la première phrase on va l'expliquer, un vêtement de amaretz, un vêtement d'un ignorant, de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, qui n'est pas, pas une vie de Torah comme il faut, bien sache que son vêtement il a un niveau d'impureté pour les Prouchines, pour les gens qui font attention à veiller aux lois de pureté. Pourquoi On va craindre que sur sa chemise, même si sa chemise en théorie, vous pouvez l'utiliser, parce qu'il ne vécule pas la pureté, il n'est pas, pour le moment, il n'a pas été impur. On va craindre que malgré tout, vous allez savoir si... Sa chemise n'était pas posée sur le fauteuil et que sa femme Nida, elle est venue s'asseoir dessus. On ne peut pas savoir, parce que les gens qui font pas attention, on ne sait pas à ça. On ne peut pas savoir jusqu'à combien ils ne font pas attention. Du coup, Rami ont décrété maintenant des, que les vêtements des... Alors, le, pour le moment, que le vêtement des Amarets, un, tel Rami, il ne peut pas toucher le vêtement du Amaretz sans devenir impur. Parce qu'on qu va craindre que peut-être que sur ce vêtement, il a un statut de D'accord Que ça va mal euh, reposer dessus et ici dessus. Et maintenant, figurez-vous que c'est le même principe que la matière précédente. On va voir maintenant que pour chaque niveau de doucha, les vêtements de lin auront un niveau de midras pour le pour le, le niveau du dessus. Soit je vous mens un petit peu après je vous explique pourquoi je vous mens, mais les vêtements du, du donc on a dit les vêtements du amaret, ils ont un statut de midras Azav pour les Prouchines, Pour les gens qui font attention à manger les de, de, de, de, de la nourriture profane mais avec pureté. Ensuite, on a les, les, les vêtements de ceux qui mangent leur, les, les, les aliments avec pureté, ils ont, ils ont un statut de Midras pour ceux qui ont mangé le massarcheni. ceux qui mangent le massarcheni, ont un statut de Midras pour, pour la Trouma, et ceux qui vont manger de la Trouma, ils auront un statut de Midras pour ceux pour qui vont manger, qui, pour, les, pour ceux qui vont manger les Cochim, les, kochim, ou bien les, les, les korbanot, ou bien Ensuite, tout ça sera un statut d'impureté pour celui qui va euh, véhiculer la paradouma. D'accord Je vous mens un petit peu parce que j'ai sauté, le, je vous ai rajouté une phrase en fait, que la Mishnah supprime, n'a pas dit ici cette fois-ci, c'est sur le sort du Maaser Chemin. Regardez. Bigda Amaretz, Midras et Prouchine. Les vêtements du Amarets, ils ont un statut de Midras. Vous avez compris c'est quoi Midras Un statut de vêtements qui véhicule une impureté grave, qui s'appelle Midras, comme la semelle, pour les Prouchines, pour les gens qui font attention à manger les Roulines Betahara. Maintenant, Bigda et les vêtements des de, de, de prouchines, des gens d'Amid-Hramid, qui vont commencer manger avec pureté, sache que leurs vêtements, ils ont un statut de midras, les orles pour ceux qui vont manger la Trouma. Là, on a sauté le Master Chini, maintenant elle nous dit que la Gma, elle parle qu'il y, y a plusieurs avis, mais en tout cas, il y a un avis qui dit qu'il faut le rajouter, donc je l'ai rajouté. Ensuite, big des orles midras, la Kodesh, les vêtements de, de ceux qui mangent la Trouma, ils ont encore un statut de, de, de, de midras pour ceux qui vont manger les corbanotes du Batamigdash, big des Kodesh, midras, les khatas les ratat. Les vêtements de ceux qui mangent du Kodesh ils ont le statut de Midras pour ceux qui vont véhiculer la parade demain. D'accord Ils ont besoin d'une extra pureté, du coup, ils ne présentent pas les vêtements des autres sans les un peu mieux auparavant. Ensuite, la Mishnah va nous dire attention, si je te dis que tes vêtements ils sont impurs pour moi, ne sois pas fixé. Pourquoi Parce que Yosef Ben-Yehuazar et un Tanakh, qui s'appelait Yosef ben dans les Zougot, dans les tout premiers, que après et là il y a aussi Yosef Ben-Yosef, Yosef, et Yosef Tsereta. Il ils étaient les deux ensemble. Donc Yosef Ben-Yosef, il est Hassid C'est un Kohen qui était chassid, connu pour toute sa, sa, sa ferveur et tout ça. Eh bien, sache que va être partout, Midras la Kodesh. Et son foulard, ouais. Si toutefois, il y avait un homme simple qui mangeait du Kodesh au Betamigdash, et qui touchait le foulard de Yosef Ben-Yosef, il devait partir son premier devait. Pourquoi Parce que Béni ne s'est pas venu manger les courbanotes, il a un statut de midras, de trauma, euh, de, il a un statut de tao de, de pureté pour la trauma, mais qui n'est pas encore considéré comme une pureté pour ceux qui mangent les coutumes, pour ceux qui mangent les courbanotes. La Mishnah, a voulu nous montrer le paradoxe, en nous disant, regarde, comme un très grand racine, son vêtement, il a un statut d'impureté. C'est pas assez cachère, c'est pas assez pur pour quelqu'un de plus simple, mais qui va manger du Kodesh. Ensuite, Vehaïta Midperto, donc midras et Kodesh. Ensuite. Le deuxième, Yohanan Ben Geda, il y en avait un, dire qu'il s'appelait Yohanan Ben Goudegeda, lui, c'était particulier, il mangeait ses nourritures pures, cette nourriture profane, cette nourriture profane mais en veillant à lui attribuer le même statut que ce qui était Kadosh, que ce, qu était, et ce qui était venu du béthamikdash. Je vais expliquer après pourquoi ce que cela veut dire. Mais en tout cas, la Mishnah nous dit sur le même principe, et bien même si c'est un grand sadique qui veut y manger avec grande pureté, et bien sache que pour celui qui va aller faire la khatat, s'il touche même son foulard, ou s'il si va toucher quoi que ce soit de son vêtement, et ben, il, va, il va le rendre impur, il va, il va être considéré comme impur, parce que même celui qui va manger avec très, très grande précaution les corbanotes, il n'est pas encore considéré comme assez pur, et même il est considéré comme impur en l'occurrence, pour ceux qui vont véhiculer la para-domain. D'accord Il y avait... Ah, ça c'est la fin de la Mishnah, juste pour finir de boucler une petite chose, c'est d'expliquer c'est quoi manger altarat à Kodesh, dans tous les niveaux de pureté, on a parlé de nourriture profane, ma, nourriture de ma nourriture de Masercheni, de ma nourriture de Kodesh, les Korbanot, et le Khatat, le, le, le, le, la, la paradouma. Il y a en fait, il faut savoir aussi, qu'il y a une possibilité aussi de prendre sa nourriture profane, mais de la manger. En, en respectant toutes les mesures de, de, de sécurité, de pureté, de ce qui est même des corbanotes, et ça s'appelle ça, ça dans la Gemara des Hulinchenanasu al-taratakodesh, qu'il mange des nourritures profanes, mais qu'il les a fait qu'il les véhicule avec la même taratakodesh, avec la même pureté nécessaire pour les corbanotes, étant donné que lorsqu'on mange les corbanotes, au batamikdash on ne mange pas de la viande et du pain, on rajoute aussi un petit peu de salade verte et un petit peu de trucs, il y avait des tomates, que ça il y a une mitzvah de le manger avec plaisir, les moshrars, il y a un mercredi dans qu'il fallait manger avec plaisir, avec, euh, comme si c'était une, une nourriture de très haute qualité, très haute société pour les, grands, pour les grandes occasions. Donc du coup, il fallait apporter aussi toutes sortes de chulines. Du coup, Rémi, on dit, écoute, si toi tu décides de chez toi, à la maison, de manger toute la nourriture profane en la considérant comme si c'était du kodesh, du, de la nourriture qui était du, déjà du but amigdash, sache que tout ce qu'il y a chez toi, tu atteins le niveau de gdusha aussi haut que, le niveau de, de gdusha de pureté, aussi haut que ce que tu manges au but Dash. D'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine. de raconte tout. Salah.